Assalamu alaikum wa rahmatullah bonjour mes chers élèves bonjour alors bienvenue sur votre chaîne Geocommunic TV alors cette fois on va voir la petite révision ce que je dois savoir, ce que je dois retenir alors les, les qualifions dans le groupe nominal. les qualifions dans le groupe nominal. Euh, commençons par cette leçon vous pouvez trouver plus d'informations à la page 109 sur votre livre euh, Le plus souvent, un groupe nominal, GN, est composé d'un déterminant et d'un nom, comme l'exemple de une voiture. Une, c'est un déterminant, voiture, c'est un nom pour commun. Pour apporter des précisions, des qualifiants au groupe nominal, on peut ajouter soit un mot, un adjectif, par exemple une voiture blanche, ou un groupe de mots, par exemple une voiture de sport. Un mot ou un adjectif comme exemple d'une voiture blanche. Une voiture blanche, blanche, c'est un adjectif. Et un groupe de mots comme l'exemple d'une voiture de sport. De sport. De plus pré De, une préposition, sport, c'est un nom. Alors, on continue. L'adjectif qualificatif. Alors, pour cette leçon, vous pouvez trouver sur page 119. L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif sert à préciser le nom. Une belle forêt, un cerf majestueux. L'adjectif qualificatif peut être placé avant le nom qu'il précise, qualifie, une petite clairière. Après le nom qu'il précise, il qualifie. C'est un livre peureux. Un livre peureux. Un livre peureux. Comment il euh, cette euh, clairière? C'est une petite clairière. La petite peureux ce sont des adjectifs. Hein? Comme l'exemple de « belle » ou « majestueux ». Il faut tout simplement vous intéresser à cette leçon. L'adjectif qualificatif, vous pouvez trouver d'autres exercices. Page 19. Alors, 119. Pardon. On continue. Alors, les groupes essentiels de la phrase. Page 131. Vous pouvez trouver plus d'informations avec des exercices. Pas 131. Une phrase comporte euh, des groupes essentiels qu'on ne peut pas enlever, des groupes facultatifs qu'on peut enlever qui donnent des précisions sur la phrase, comme l'exemple de chaque matin euh, sur la table de la cuisine, groupe facultatif ici. Les deux groupes essentiels de la phrase ce sont le groupe sujet GS et le groupe verbal GV. Mon petit frère dort, c'est groupe sujet. Et les enfants regardent la télévision. Les enfants, c'est un groupe sujet. Regarde la télévision, c'est un groupe verbal. Et d'or, c'est un groupe verbal aussi. Alors, le sujet du verbe. On trouve le sujet du verbe en posant la question « qui est ce qui ?». Dans la phrase, le sujet fait ou subit l'action. ils se vont placer avant le verbe. Comme l'exemple de Mélie récupère le ballon. Recuper, le ballon, c'est le verbe c'est un groupe verbal, et Mehdi, c'est un sujet. Alors, le sujet peut être soit un groupe nominal, comme les enfants courent vite, ou un nom propre, Mehdi, tire, ou un, un pronom personnel, comme exemple de « il se démarre ».« Il se démarre »,« il » c'est un pronom personnel, un nom propre, c'est Mehdi, et un groupe nominal, c'est les enfants. Alors, pour plus d'informations, le sujet du verbe, vous pouvez trouver page 141, les groupes essentiels de la phrase passent 131 et l'adjectif qualificatif passe 119 et les qualifiants dans le groupe nominal c'est pas 109. Voilà, c'était pour le moment, à très bientôt.